Si l'objectif est que 90% de la surface ait un cessuri supérieur à 5 dB, cela veut dire qu'on tolère 10% de surface pour laquelle on est inférieur au seuil. 5 dB se trouve ici. On voit que la courbe K égale 3 convient puisque on a moins de 10% des utilisateurs qui ont un cessuri inférieur à 5 dB. Si on passe à un objectif de 95%, c'est-à-dire on veut réduire de 10% à 5% la proportion de surface pour lesquelles il y a un cessuri inférieur à 5 dB, eh bien, on voit que le motif A3 ne convient plus il faut utiliser un motif à 4 Étant donné que la capacité qu'on va avoir pour une bande W et peut s'exprimer comme W divisé par K. Dans un premier cas, on a W divisé par 3. Dans le deuxième cas, on a W divisé par 4, c'est à dire que on va Ici, multiplier la capacité par 3 quarts.